Ce mois-ci, je vous emmène dans le joli village de Saint-Didier, à la rencontre de Claire Sylvain, la directrice de la nougaterie du même nom. Quand j'ai réfléchi à l'invité du mois, je me suis dit que nous avions tous besoin de douceur et de gourmandise, et s'il y a un petit plaisir qui me redonne à chaque fois de l'énergie et le sourire en ce moment, ce sont bien les nougats Sylvains. Alors évidemment cet épisode va vous donner envie d'amande, et de bon miel de lavande provençale, mais il est surtout dédié à l'histoire de cette nougaterie créée il y a plus de 30 ans, une histoire de famille plutôt gérée par les hommes au départ qui a su garder ses valeurs tout en se modernisant. Aujourd'hui gérée par une femme, Claire donc, l'entreprise est en constante recherche de nouveautés autant dans la création de ses nouveaux produits que dans le développement de la filière paysan-nougatier. Dans cet épisode, on parle de la place de l'Amandie en Provence, des abeilles, de la tradition du nougat sur le territoire vauclusien, du regard d'une chef d'entreprise sur le confinement de 2020 et bien sûr de nougat. Petite info supplémentaire, cet épisode a été enregistré dans la salle juste à côté de l'atelier de fabrication des nougats. Vous entendrez donc quelques petits bruits de fond qui prouvent, si vous en doutiez, que l'équipe de la Nougatrice Sylvain ne chôme pas. Bonne dégustation auditive Je suis Claire Sylvain, j'ai 33 ans, je suis la directrice de la Nougatrice Sylvain. Alors, la nougatrice, elle se retrouve à Saint-Didier, au centre de, du village. Depuis, euh, depuis 30 ans. Elle a toujours existé à Saint-Didier, c'est vraiment l'origine de la Nougatrice, c'est ce village là où toute ma famille habite. Ça a démarré il y a une trentaine d'années. C'est Philippe et Pierre, deux frères, donc mon père et mon oncle, avec Claudine, la, ma mère, et euh, Remedios, la femme de Pierre. Ils étaient agriculteurs et, euh, et pendant l'hiver, euh, ils ont décidé de compléter leurs revenus parce que ce n'était pas suffisant. De, ils n'arrivaient pas à bien vivre à vraiment deux familles sur leur exploitation agricole. En plus, c'était la période des quotas européens où on leur demandait de jeter, jeter leur récolte de cerises ou de raisins et être payés pour jeter leur récolte. Donc voilà, ils démarraient leur, leur carrière, donc ce n'était pas possible. Donc ils se sont dit on va transformer nous-mêmes nos récoltes. Et donc pendant l'hiver, ils ont commencé à transformer leurs amandes et leur miel. En nougat. À l'époque, c'était minoritaire les amandes. Euh, mon oncle Pierre était apiculteur et ils avaient surtout des cerises et des raisins, comme beaucoup d'agriculteurs disent. Petit à petit, euh, bah, ils ont hein, commencé à arracher leurs cerises et leurs vignes pour planter des, des amandiers. Et bon, ça a pris, euh, ça a pris des dizaines d'années hein, avant d'arriver à aujourd'hui. Euh, euh, voilà, l'origine de l'histoire, c'est vraiment de compléter leurs revenus avec la fabrication de nougats l'hiver pour Noël. C'est vrai que le nougat, dans la tête de, de beaucoup de personnes, c'est Montélimar. Je ne connais pas exactement pourquoi Montélimar, il euh, y a une, sûrement une histoire euh, bien précise. Euh, alors étonnamment Montélimar c'est pas en Provence, alors que le nougat fait partie des 13 desserts dans la tradition provençale, le gros souper, euh, la, la veillée de Noël. Donc en Provence, toutes les familles pour Noël avec justement les amandes qu'elles venaient de récolter parce qu'on récolte en septembre donc c'est vraiment euh, voilà, un fruit à coque de fin d'année et donc elles faisaient, leur, euh, elles faisaient leur, leur nougat dans leur cuisine, leur nougat noir. Le nougat noir c'est le nougat euh, qui est assez simple à fabriquer comparé au nougat blanc qui est plus technique. Mais le nougat noir, en fait, c'est simplement du miel et du sucre caramélisés dans une bonne casserole en cuivre, on va dire, c'est le mieux le cuivre. Et une fois que le miel est arrivé à bonne température, donc il faut quand même maîtriser la cuisson du, du miel et du sucre, on y plonge des amandes. Par exemple, mon arrière-grand-mère Henriette, ça le faisait griller les amandes dans le miel. Nous, on préfère les faire griller à part pour éviter que le miel soit trop cuit ou que les amandes soient trop grillées. Donc voilà on fait cuire les amandes dans le miel et ensuite quand l'amande euh, on dit qu'elle éclate ça veut dire que c'est cuit et qu'il faut donc couper la cuisson. Et là il faut mettre un liquide, c'est une sorte de déglaçage. En rillette déglacée avec du zeste d'orange et un petit peu de cognac, donc nous on met de l'arôme naturelle d'orange et un petit peu de cognac. Mais après toutes les familles ont leur petit... Là c'est le moment où il faut se laisser inspirer, donc on peut mettre bah, du vin rouge ou là, un peu de vanille, euh, voilà. Et ça parfume du coup vraiment le goût du nougat. Je suis née dans le nougat. Ils avaient aménagé un genre de grange familiale où ils ont aménagé en labo. Donc oui, j'ai grandi en voyant mon père fabriquer, à coller des étiquettes, à faire des cartons. C'est sûr que voilà, être dans la fabrique de nougat, voilà, c'était super bon souvenir. Mais c'est vrai que moi ce qui m'a marqué c'était plus euh, voilà l'emballage, j'adorais emballer parce qu'à l'époque on emballait les barres dans, dans du papier qu'on soudait sur les fer à repasser qui étaient retournés euh, qui étaient retournés, soudés avec des petites pattes en acier là. et du coup voilà le fer à repasser triangle en triangle il était de l'autre côté et donc on est soudé le plastique euh, des barres euh, au fer à repasser. Et moi j'adorais apprendre ça à faire en sorte comme ma grand-mère qui les faisait super a été super rapide. Et elle faisait vraiment, alors on faisait, elle les serrait bien, quoi. Le but c'était pas de faire une barre, que ça flottait flotter, et, et donc euh, on faisait la compète avec, euh, avec ma grand-mère. <rire> on aimait bien faire la compète, celle qui allait plus vite. Et donc voilà, j'ai ces souvenirs surtout de manipulation, voilà, être habile avec ses doigts, faire les, petites, euh, les petits les nougats aussi, on les en à la main, et donc en papillotant, on les jetait au milieu de la table et allez, c'était parti, comme ça pendant des heures. <rire> donc j'ai plus ces souvenirs-là, vraiment, moi j'étais un peu reléguée au travail des femmes, c'était l'emballage, voilà. Donc, oui, c'est aussi, mais ça évolue, hein, mais euh, ouais, c'était ça. Aujourd'hui, je ne suis plus reléguée au rôle de l'emballage. Euh, <rires> la femme oui, est devenue sais. la directrice, vous voyez. <rires> non, mais voilà, aujourd'hui, bah, j'ai la chance euh, de gérer l'entreprise. Alors, il y a toujours mes parents qui, euh, qui sont là euh, et avec qui on prend toutes les grandes décisions, bien sûr. Mais ils me font vraiment euh, confiance et euh, voilà je peux envisager tous les projets que je veux. On a refait l'identité visuelle, on a revu la boutique. Enfin vraiment ils me laissent, euh, ils me donnent toute leur confiance et euh, et donc ça me permet de m'éclater euh, dans ce que je fais. Ouais. Donc ça c'est ça c'est cool. Mon père est très agriculteur dans sa façon de penser. <rire> donc on a cette cette cette force de la transmission qui est importante. Donc, euh, je ne me disais pas « Ah, chouette, je vais pouvoir faire tous les métiers du de monde d'enfant. Je sentais bien quand même que euh, j'avais une sorte de, de destinée qui m'était euh, tracée. Je n'avais pas forcément envie de faire du nougat, mais euh, voilà, je sentais que c'était quand même mon patrimoine et qu'il fallait que l'on fasse quelque chose. Donc, petit à petit, j'ai commencé à faire mes études. Donc moi, je me suis plus orientée vers la communication parce que c'est un domaine qui me plaît. Et petit à petit, bah, du coup, j'ai apporté, euh, apporté ce que j'avais apporté, ce que j'avais envie et comment m'épanouir dans l'entreprise. J'adore travailler avec mes parents parce que c'est super aussi de travailler en, en famille. On n'a pas besoin de tout expliquer, d'être toujours euh, voilà dans certaines de management un peu euh, là. C'est simple quoi, la communication est plus simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est qu ait une vraie équipe où du coup voilà, il y a des personnes de l'extérieur, ce qui fait qu'il y a plein de compétences, de façons de penser, et de l'oxygène qui vient de l'extérieur, et, et ça pour moi c'est super important. Donc aujourd'hui en fait il y a mon père qui, est, qui travaille les matinées, donc il a allégé vraiment son emploi du temps, mais justement il a envie d'être plus à l'extérieur. <rire> Ma mère qui travaille encore, euh, qui fait son plein temps, elle n'est pas encore à l'âge de la retraite, donc elle est plus axée sur le côté boutique. Mon frère, lui donc, il est vraiment axé sur la partie agriculture. Les amandiers, et, il est apiculteur. Il s'occupe de notre filière agricole. Les amandes et le miel, ça dépend des années. Mais par exemple, là, pour l'année 2020, c'est des amandes et du miel qui viennent de notre filière. Donc ça, c'est une grande fierté. Alors, tout ne vient pas de nos exploitations agricoles. C'est-à-dire que dans notre filière, il y a Adeline Sylvain, donc, qui est la fille de, de Pierre. Il y a Jean, mon frère. Et ensuite, on a trois autres amandiculteurs et apiculteurs. On est cinq, six dans la filière, en fait. Mais ils sont tous sur la, du sud de la France. Et Avec la même exigence, c'est la qualité. Les valeurs autour de l'agriculture, autour du monde paysan, c'est le travail, quoi. C'est vraiment la valeur centrale. C est, c est on, on aime ce qu'on fait, mais on, on ne compte pas ses heures. Et, euh, et on travaille, il faut faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Voilà, Il y a cette valeur-là. C'est pour ça qu'aussi dans cette entreprise, on est très polyvalent parce qu'on n'est pas chacun à son poste avec s'il faut faire ça, on le fait. S'il faut euh, aller aider à la découpe, s'il faut aller aider à la boutique, s'il faut aller aider à faire les colis. Et c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on est capable, avec une équipe de 10 personnes, de faire énormément de choses et d'offrir énormément de services et de produits. Dans les années 50, c'était l'apogée de l'amandier la, en Provence. Toutes les, toutes les terres en Provence étaient couvertes d'amandiers et donc c'était très peu mécanisé. Donc voilà il y a vraiment ce travail autour de, bah, de la récolte, après de la casse qui durait tout l'hiver où les familles se réunissaient dans, les, dans, dans chaque maison le soir pour casser les amandes. Et euh, donc ça faisait vivre vraiment toutes les familles, c'était euh, une grosse économie. Et puis petit à petit, euh, Petit à petit, ils ont commencé à se rendre compte que la cerise et le raisin, c'était quand même beaucoup plus rentable. En plus, avec l'arrivée du, du tracteur, l'amande, pour récolter une amande, ça ne s'est pas facile à mécaniser. C'est que récemment qu'on a réussi à mécaniser la récolte. Alors que les, les vignes et. Voilà. La cerise, c'était très cher à l'époque, ça se vendait énormément. Enfin, c'était oui, bon, rentable, entre guillemets. Donc. Euh, donc du coup ils ont préféré, euh, ils ont préféré euh, arracher leurs amandiers et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve plein d'amandiers sauvages en fait dans tous les bords parce qu'ils ont laissé du coup sur les bords des parcelles les amandiers pour quand même avoir encore un peu des amandes à manger, pour faire le nougat etc. Mais c'est devenu euh, vraiment en marge, euh, en marge de, leur, de leur activité et donc il n'y a plus d'amandiers en Provence. Il n'y a plus d'abricotiers ou de pistachiers même, il y avait de la pistache aussi à l'époque. Donc, alors que le climat de Provence, la terre argilo-calcaire qu'on a ici, elle est très adaptée à l'amande. Donc voilà, c'est les Espagnols qui s'y sont mis en Europe principalement, puis après, là on à la Californie, etc. Mais parce qu'aussi, pour avoir une bonne rentabilité de l'amande, il faut l'arroser, il faut irriguer, c'est quand même assez, assez technique. Et, et donc, les, les paysans de l'époque, ouais, c'était pas évident. Bah c'est vrai que ça revient parce que bah, l'amende française et notamment de, de l'amende de Provence, parce que de toute façon, au-delà de, de la Provence, c'est compliqué, mais bon, il y a même y a Toulouse, enfin, vraiment tout le sud de la France. C'est l'amende française, elle est valorisée, ça se vend bien. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à avoir des bons rendements d'amende, parce que ça, ça alterne l'amandier c'est comme l'olive en fait. Une année, on a un bon rendement, l'année d'après, un peu moins, etc. Et puis ensuite, ça peut geler, vu que la floraison est très tôt dans l'année. C'est autour de mars que ça fleurit et notre, tout l'objectif, c'est de trouver des variétés qui fleurissent tardivement. Donc voilà, pour éviter les premières gelées de, les gelées de mars. Là, par exemple, cette année, là, la, la semaine où ils ont fleuri, et il a fait super froid, il a fait des moins six. Quoi. Donc, ça, donc voilà, mon frère, ma cousine, ils ont allumé des bottes de foin, des bougies dans les amandiers. Mais ça n'a pas suffi à sauver la récolte. Donc cette année, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on euh, a d'autres amandiculteurs dans notre filière qui ne sont pas tous positionnés. Nous, voilà, c'est vraiment Saint-Didier, Venasque, Perle. Donc ça gèle. Euh, voilà, Alors qu'on a un amandiculteur qui est dans les Alpies. Donc lui, cette année, il n'a pas gelé. Et on en a un autre qui est à Montauban. Et lui aussi, c'est un peu plus doux. Donc c'est tout l'avantage aussi, c'est d'avoir pas les mêmes zones géographiques. Pour essayer de, bah, de rééquilibrer un peu nos. d'assurer du moins notre approvisionnement en amandes. Notre but, c'est de fabriquer notre nougat avec les amandes françaises et de notre filière. C'est vraiment l'objectif. C'est vrai que c'est une inquiétude, bah, notamment parce que l'amande, il bah, y a besoin d'eau. Alors tant qu'il y a le canal, qu'il <rire> y a de l'eau au canal, tout va bien. Mais moi, je pense que ce n'est pas une valeur si sûre que ça. Donc euh, et puis euh, et puis je pense qu'il va faire un peu va faire des températures très élevées donc euh, voilà c'est vraiment plus il fait chaud plus il faut arroser après on arrose pas toute l'année hein. mais en tout cas l'été il faut arroser quand même pour pas qu'elle soit trop enfin qu'elle soit complètement déshydratée toute sèche euh, voilà donc après voilà peut-être euh, il va se planter des amandiers un peu plus au nord euh, de la France hein. donc c'est pas L'amande, je pense qu'il y, y a de la place pour l'amande en France euh, sur de longues années. Mais c'est vrai que là, en Provence, euh, il va falloir quand même euh, observer, euh, observer euh, les choses quoi, de manière un peu plus près. Et après, pour l'abeille, euh, l'abeille, oui, bien sûr, ben c'est toujours pareil. Hein, c'est l'eau aussi, c'est les fleurs, la diversité florale. Je sais qu'en en Vaucluse, euh, mon frère, euh, parce que même s'il est transhume dans plusieurs régions, euh, souvent, il ramène le rucher euh, en, ici, euh, ici en Vaucluse. Mais de plus en plus, il les laisse en bresse en fait, parce que parce que naturellement, il y a beaucoup plus de fleurs. C'est moins traité, parce que mine de rien, euh, ici, il y a beaucoup d'agriculture, ce qui est très bien, mais du coup, il y a beaucoup de traitements. Donc, il, est, il les préserve un peu plus dans des régions plus naturelles, on va dire. Donc, et puis où il y a plus d'eau, quoi. Donc, c'est plus vert. C'est vrai que la génération de, de mon père, voilà, ils, étaient, euh, ils étaient dans l'agriculture raisonnée, comme on dit, mais bon, c'était quand même voilà, avec des traitements. Et là, donc, il y a vraiment une remise en question de la manière de cultiver le sol, de plus désherber, de plus arroser forcément goutte à goutte, parce que dit goutte à goutte, dit désherbage, etc. Donc c'est vraiment une vraie remise en question. Mon frère, donc, avec mon père, il, on a 7 hectares d'amandier et c'est tous en conversion bio l'année prochaine, ça va être en bio. Mais c'est assez compliqué le bio en France parce que dans le label bio, il y a interdiction d'utiliser un produit qui permet de tuer une, la mouche qui va pondre dans l'amande. Quand on voit des amandes noires qui restent sur les branches, c'est des amandes qui sont, qui ont été dans lesquelles la mouche a pondu. Donc il faut trouver d'autres techniques pour euh, pour pas que cette mouche vienne pondre dans la main. Elle est très très intelligente, cette mouche. Mon frère, du coup, il fait partie d'associations, de recherches. Et euh, voilà, il, les sept hectares, c'est vraiment expérimental. Et là, ça a l'air de fonctionner, ce qu'il a mis en place, donc on est ravis. Là, on a eu une petite récolte cette année, <rire> c'est ça. Bon, les sept hectares ne sont pas encore en production, il y en a qui sont tout petits mais on en a deux hectares en production et ça a l'air de fonctionner. Donc, Il euh, y a une vraie biodiversité qui se recrée dans les vergers d'amandier et ça c'est super encourageant, quoi. ça fait plaisir de, de voir ça. L'amandier qui est cultivé de manière plus douce et de manière moins intensive, on n'est pas là le booster avec des engrais chimiques, automatiquement l'amande va être beaucoup plus savoureuse. Donc euh, oui, ça se ressent dans le goût. Euh, nous, on, quand on goûte d'autres amandes, même déjà de, de, selon la variété, ce n'est pas le même goût, parce qu'il y a 38 variétés d'amandes, donc vraiment il y a des amandes qui sont énormes, toutes petites, il y a une diversité dans l'amande qu'on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'il voilà, n'y a qu'une variété d'amande et puis c'est tout. Mais euh, nous, on en a trois de variétés. Et puis c'est super important aussi d'avoir différentes variétés pour la pollinisation. Il ne faut pas avoir un verger que d'une seule même variété. Quoi. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui font venir des ruches dans leur verger pour polliniser leur, leur verger, leur fraisier, leur melons. donc l'abeille. Voilà, nous, on l'a, donc c'est déjà une bonne chose pour les amandes. Et ensuite, ils ben, font du miel. Donc, euh, donc ça, c'est voilà. mon frère qui s'occupe avec Fanny, sa compagne. Il a 400 ruches. Et, euh, et alors lui, avec Fanny, il s'occupe principalement du miel qu'on a en boutique en pot. Alors 400 ruches, il les divise en en plusieurs rochers, qui vont transhumer dans différentes régions. Pour le miel d'acacia, de châtaignier, le miel de lavande, ce n'est pas dans les mêmes régions automatiquement. Donc ça, c'est leur, ça demande, du boulot. Puis après, les autres apiculteurs qui sont dans la filière, eux, ils ne produisent que du miel de lavande, soit à sceaux, sur le plateau de Valençol, bien sûr, mais aussi l'enclave des papes, à Valréas. Notre nougat est exclusivement fabriqué avec du miel de lavande, la belle rouge. C'est très important pour nous de mettre du miel de lavande parce que même après la cuisson du nougat, on sent encore le goût du miel dans le nougat. Tandis que si on mettait un miel d'acacia ou de tournesol, ça serait juste histoire de sucrer le nougat. Mais ça apporte pas de goût particulier. Nous, on assume complètement ce goût de miel dans le nougat. On a une large gamme de nougats, donc il y en a pour tous les goûts, ceux qui sont très traditionnels et ceux qui, à la base, n'aiment pas trop le nougat. Et puis finalement, c'est quand même sympa, le petit goût de fruits rouges, le petit goût d'abricots, voilà, donc ça, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, ce n'est plus mon père qui fabrique, c'est mon cousin, François. On aime beaucoup euh, créer de nouvelles recettes, c'est vrai que c'est assez sympa quand même à faire. Des fois, on n'en crée que pour des, certains clients. Par exemple, le dernier, c'est un client qui a voulu qu'on lui fasse un nougal à myrtille, donc euh, on le fait que pour lui, ou un autre qui veut un nougal à praline, voilà. Mais ça, c'est que pour les clients, on ne le met pas en boutique. Et puis après, nous en boutique, là, on est plus avec l'envie de développer notre côté barre énergétique, notamment parce que François adore, il, est, il fait de la course à pied et il aime bien développer ce genre de produits qui sont tournés voilà, vers peut-être une autre clientèle ou une autre manière de consommer aussi la confiserie. Et voilà, c'est une barre énergétique naturelle, donc ça sort aussi un peu des sentiers battus de la nutrition sportive, on va dire. Là, la dernière, c'est une barre avec toujours des amandes, du miel, cette fois-ci de tournesol. Donc voilà, on ne veut pas mettre en avant le goût du miel parce qu'il y a des olives noires et de la fleur de sel. C'est une barre plutôt salée. Pour le moment, on est plutôt sur cette lancée de l'innovation autour des barres énergétiques. Le nougat, on peut penser que c'est plein de sucre, mais ça dépend les nougats. Le nougat, souvent, il a une mauvaise réputation parce qu'on voit ces grosses modes sur les marchés voilà, où c'est presque fabriqué sans miel, parce qu'il n'y a pas de label ou une charte qui encadre le terme nougat. N'importe en fait, qui peut faire une confiserie et l'appeler nougat. Ça nous dessert un petit peu, nous qui voulons faire un nougat de qualité, qui faisons un nougat de qualité. <rire> Donc voilà, il y a de nous, on met beaucoup de miel et des amandes, mais à proportions différentes dans certains nougats. Par exemple, tout ce qui est nougat croquant, automatiquement, pour faire du nougat croquant, eh ben, on met moins de miel et on met plus de sucre, parce que le miel en la boule caramélisée ne va jamais devenir croquant. Tandis qu'on a des nougats tendres, euh, comme le noir tendre par exemple, ou on a le soyeux, ils sont faits exclusivement qu'avec du miel c'est sans sucre raffiné ajouté. Et après, voilà, certains nougats ont beaucoup d'amandes, d'autres un peu moins, et c'est là qu'on joue aussi sur les quantités et qui donnent des saveurs tout à fait différentes. Le miel, c'est sûr que ça apporte autre chose que juste du sucre. C'est du fructose, donc c'est assimilé différemment par l'organisme, et puis ça dépend les miels aussi. Donc, non, euh, non, le, le nougat, euh, je pense que, moi je sais que j'ai jamais fait de crise de foie avec le nougat, comparé à du chocolat où c'est plus dur à digérer. <rire> Beaucoup, euh, avoir des, des rendez-vous dans l'année où vraiment on met en avant tout le côté euh, filière agricole donc là par exemple en mars on a fait une visite dans les champs d'amandiers en fleurs donc ça euh, ça plaît beaucoup et on aime bien le faire et aussi euh, on essaie au moins une fois dans l'année de dédier une journée euh, au monde de l'abeille et du miel on fait une genre de Journée porte ouverte où mon frère et Fanny viennent et ils font l'extraction de miel. Donc on voit vraiment comment le miel est extrait des cadres de, de ruches. Et puis après, on, on a du miel en vrac, il y a la dégustation, il y a des petits ateliers aussi pour les enfants. Enfin, ouais, on aime bien aussi avoir des moments comme ça. Alors on le fait dans comme on peut, alors c'est difficile d'amener les gens sur les ruches en fait ça c'est toujours un grand souhait qu'on aimerait mais euh, on y va aux sécurité et puis en, en grande quantité s'il y a beaucoup de monde voilà c'est compliqué à, à le faire mais euh, voilà quand on fait cette journée là euh, mon frère euh, va sur un rucher mais dont les ruches sont loin voilà c'est juste vraiment histoire d'aller un peu en plus près d'un rucher quoi on a toujours eu quand même une clientèle euh, locale curieuse donc c'est vrai qu'on a toujours fait des visites d'idées et de ce côté-là, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une demande d'être plus actif dans la visite, on va dire. Tandis que, voilà, avant, on avait une salle où les gens s'asseyaient, regardaient un film. Là, on sent, voilà, on fait quelque chose de plus dynamique, où on échange avec eux, on parle, après on va dans l'atelier. On ne peut pas, malheureusement, faire des ateliers de fabrication de nougats parce que c'est, voilà, techniquement, on n'est pas, pas conçu pour. Mais on sent que oui, ça, se, on, ça serait vraiment le, le souhait des clients, c'est de, de faire. Donc euh, tout ce qui est vraiment en interaction directe avec euh, le nougatier, avec euh, les agriculteurs, euh, ça, ça plaît beaucoup. Et, et nous aussi d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Là, quand on entre, euh, on peut voir directement la fabrication. On est au cœur de, au, au de l'atelier. Alors c'est vrai qu'il y a même des gens qui arrivent et qui se disent mais parce que ce n'est pas immense non plus. Donc euh, mais tous les nougats, parce qu'on fait 30 tonnes de nougats, tout le nougat est fabriqué là, il n'y a, non, non, a pas un atelier caché. Tout est fabriqué là. Et, euh, et voilà, ce c'est pas de la figuration. <rire> Il y a 12 mois, euh, on était un peu comme tout le monde, voilà, sous le choc. Alors euh, on a la chance, encore une fois, euh, d'avoir une équipe euh, qui est toujours d'attaque. <rire> non mais voilà, c'est vachement important. Et donc, euh, donc voilà, on s'est adapté tout de suite, euh, que ce soit sur la boutique en ligne, mais aussi voilà, proposer déjà des choses, on s'est dit de toute façon ça ne va pas durer non plus euh, six mois. Quoi. Donc dès que ça va rouvrir, il faut qu'on soit là, à proposer. Donc on a aménagé notre terrasse à l'extérieur, enfin, on a fait plein de choses. Donc on est toujours dans l'action. Préparer les données, documents de communication. Enfin voilà, c'était aussi euh, une nouvelle façon de... puis d'avoir un moment de pause pour réfléchir. Et ça, euh, mine de rien, dans le cours euh, de la vie d'une entreprise, c'est rare d'avoir ces moments de pause. Je disais même à mes parents là, tout à l'heure, j'ai oh, me... la nostalgie de l'année dernière, mais c'est fou quand même de dire ça quoi. La nostalgie de dire en fait j'ai envie d'avoir une pause maintenant. Au début quand ça s'est passé on s'est dit ah mon dieu mais quelle horreur parce qu'il y avait quand même une angoisse. Mais au fond ça a fait du bien. Et là voilà c'est… En plus nous on a bon, toujours comme toute entreprise le bilan comptable qui se finit maintenant. Donc voilà. <rire> Non mais ça, ça tombe, ça tombe bien de dire, ah, moi je reprendrais bien un petit mois de, de réflexion, de... voilà. Le fait, oui, que ça soit une entreprise familiale, donc c'est pas comme si c'est moi qui avais créé une entreprise, où je pense qu'on est, est celui qui a créé son entreprise, on a une plus grande liberté que quand c'est déjà quelque chose qui a été créé par ses parents, son oncle et sa tante. Euh, bah, on n'a voilà, pas envie de tout gâcher, quoi. donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais malgré tout, euh, voilà, j'ai eu carte blanche, quoi. Mais j'ai peut-être pas aussi toujours ce regard extérieur, euh, voilà, que je pourrais avoir sur le nougat. Mais non, on est toujours quand même dans une dynamique de créativité, d'envie de toujours se remettre en question, de voir les choses autrement, et donc. Euh, je pense pas que voilà on est là dans un, on tourne pas en rond quoi. Je pense que ça fait partie de notre force de toujours euh, se remettre en question, de jamais voir les choses comme acquises et de vouloir euh, bah, s'amuser quoi voilà. Euh, Noël c'est acquis entre guillemets donc euh, moi tout mon enjeu c'est euh, bah, que la nougaterie euh, vive tout le reste de l'année et que les gens aient envie de manger du nougat et puis tout ce qu'on fait parce qu'on fait pas que du nougat quoi. on fait des calissons, on fait des pâtes de fruits, on fait des biscuits enfin. Euh, donc le but, c'est vraiment voilà, de faire Vilanouguet toute l'année et que les gens aient envie de venir euh, à Saint-Didier. On est un super petit village et, et voilà, est, on est dans un coin du Vaucluse qui est, qui est, qui est superbe. Donc euh, voilà, c'est ça, on a, on a la chance d'être là. Saint-Didier, moi je trouve ça super parce que c'est un petit village qui vit toute l'année, tous les commerces sont ouverts toute l'année. On n'est pas, pas figé dans un mode touristique, mais c'est vraiment les locaux qui sont là toute l'année. Euh, donc c'est sûr qu'on n'est pas perché comme Peléa de Gordes, mais, euh, mais c'est très agréable parce que c'est la simplicité. quoi. Il y a le bossé, il y a le venasque, qui sont magnifiques à côté, donc euh, c'est agréable de vivre ici, à l'abri du Mistral. Que... Mon inspiration du moment, moi, c'est l'envie de faire mon potager. <rire> J'ai hâte de planter euh, les fleurs et le potager. Voilà, je suis, en ce moment, j'attends que ça. Ça va être ce qui m'inspire le printemps, c'est ça. Mettre mes mains dans la terre, alors euh, mon père trouve que je n'ai pas l'esprit assez de paysan, mais en fait, euh, au fond, euh, je pense que plus que ce qu'il imagine, mais oui, c'est ça, c'est le plaisir d'être en extérieur, de travailler la terre, de pouvoir planter quelque chose qui va pousser. Je trouve que c'est super inspirant, apaisant et j'adore faire ça. Ce que j'aime, c'est planter des, des choses diversifiées et que, du coup, dans l'ensemble, après, ça soit beau, alors qu'il y ait à la fois des légumes, mais aussi des fleurs, des plantes. Je trouve que c'est ça qui fait, qui fait, qui fait que c'est beau, en fait. C'est pas juste qu'il y ait des rangées de tomates ou des rangées de courgettes. Moi, je veux qu'il qu y ait des fleurs au milieu et que quand on arrose comme ça, ça soit beau, quoi. verdoyant, coloré. Et c'est bon après, si on a bien bossé, qu'on n'a pas fait complètement n'importe quoi. Justement, j'ai des copines Elfie et Ola qui font de la pépinière comme ça. Donc, elles ont justement des conseils pour associer les fruits, les légumes et les fleurs. Donc, euh, je m'inspire de leurs conseils. <rire> le nougat Sylvain, c'est... Euh, on peut se rapprocher du goût du nougat en trempant une amande dans du miel. Ceux qui ne l'ont jamais fait, il faut le faire. C'est excellent. Et puis... Euh, c'est du miel caramélisé, on adore mettre de l'arôme naturelle d'orange, donc c'est gourmand et à la fois simple. C'est euh, voilà, des goûts, on émet en avant le miel et les amandes de manière très sobre et avec des bons ingrédients, ben, on arrive à faire un bon gars. On n'a pas des ambitions euh, que ça grossisse, ça grossisse. Voilà, moi ce qui est important, c'est que ça reste authentique. Après de développer des activités, euh, voilà, que le lieu soit attrayant et que le nougat surtout reste de la même qualité. Le but euh, n'est pas de grossir en fait, c'est de rester dans, dans quelque chose de qualitatif, d'accueillant, de convivialité. Après euh, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. <rire> Merci à Claire d'avoir partagé avec nous son regard moderne et féminin sur cette entreprise familiale ancrée dans les traditions provençales. Comme quoi, il est possible de tout faire cohabiter. J'espère que cette interview vous a donné l'eau à la bouche. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Nougatrice Sylvain en description de cet épisode ou sur mon blog esperluette-podcast.fr. Puisque vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il a dû vous plaire. Alors n'hésitez pas à aller jeter une oreille aux autres rencontres d'Esperluette ou à vous abonner sur votre plateforme audio préférée. Si vous êtes dans l'équipe iPhone, pensez à mettre 5 étoiles et un commentaire sur cet épisode. Je le répète à chaque fois, mais je réalise chaque épisode seul sur mon temps libre. Pour vous donner un ordre d'idée, un épisode comme celui-là me demande l'équivalent d'un peu plus d'un jour de travail. Alors je vous demande de prendre juste quelques minutes de votre temps pour écrire ce commentaire sur Apple Podcast ou de partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Ça me permet de faire connaître le podcast à encore plus de monde et je l'avoue, ça me donne à chaque fois une petite dose d'énergie supplémentaire pour continuer à produire Esperluette. Un grand merci à vous et à une prochaine, je l'espère, luette, évidemment Esperluette Boop boop, <laughs>